Alter monde Le film travailleuse, c'est le, enfin le, le fruit d'une histoire hein, qui s'est déroulée sur euh, 3-4 ans. Le désir d'aller filmer des femmes euh, de différents pays. Pourquoi différents pays Parce que euh, moi j'avais filmé en France, et les femmes disaient que le travail était parti. Et du coup, je m'étais dit, il est parti où Il est parti en Chine, en Roumanie. Enfin, et comment les femmes qui sont là-bas voient leur travail Ça, c'était pour moi important. Et le faire moi-même, c'était pas juste quand on va filmer dans un pays étranger, on y va avec sa culture. On y... et Donc du coup, j'ai rencontré Ling Lin Ji enfin, Lin Wang et Xin Et je les avais connus parce que je pensais aller en Chine. Hein. Mais après avoir que les images qu'on fait à l'étranger sont des images d'une étrangère à l'étranger. <rire> euh, je leur ai demandé si vous voulaient participer au, au collectif. On, a on avait d'abord l'envie, le désir de faire un film commun. Ça Et puis l'idée c'était que les rushes les 130 heures appartiennent à tout le monde dans, dans le collectif. Personne n'est propriétaire de images il fallait que ça circule en gros ce qui est pas possible des fois dans le monde réel il fallait que nous on, on, on dépasse ça sachant que on avait filmé dans son propre pays chacun mais on, on, on appréhendait euh, euh, pas la pas le réel mais notre réalité devenait les images des autres Une des raisons qui, qui nous semble rendre évidente ce, ce, cette proximité, c'est, je pense, que les usines sont très proches les unes des autres et que la condition ouvrière, elle se ressemble terriblement. Il y a des points communs qui tiennent, je pense, aussi au fait qu'elles sont femmes et que la condition des femmes dans le rapport à l'homme se ressemble aussi. Euh, elles ont besoin d'indépendance. Donc elles font un travail qui les aliène pour leur indépendance. Enfin, je veux dire, c'est tous les, mais on l'entend. Moi, une chose qui m'a assise littéralement, c'est l'échec scolaire vécu comme la, la, la motivation de, de leur recrutement en usine. Quoi. Ça, c'est, j'ai pas bien réussi à l'école, donc je suis ouvrière, quoi. je trouve c'est quand même une réalité assez cruelle, hein, la machine école pour séparer les gens de aller dans la vie est plutôt très différente. indispensable ah pour vous de Je ne Je ne verrai pas ça travailler. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je, veux dire pas. Attendu, ben je trouve qu'on rencontre des gens, que là, après, quand on reste à la maison, on est désocialisé. On est... Ah non, non je ne peux, peux pas. Non. Il faut que je travaille. J'ai toujours travaillé. Non, je vous dis même les, les petites périodes de chômage que j'avais, je les vivais pas mal. Donc, euh, pas encore m'angoisser au travail que, que rester angoissée à la maison. Je voulais voir comment les femmes se représentaient leur propre vie. C'était un des points de démarrage pour moi et je... comment elles se représentent leur vie au travail, quelles images elles ont d'elles-mêmes, est-ce qu'elles se... Est qu se pensent déjà Ben oui, elles, se... elles sont assez conscientes, elles sont assez lucides, et elles ont des rêves et des regrets selon l'âge qu'elles ont et les possibilités qui sont les leurs, et comment nous on les voyait en train de se voir et comment on les voit au travail. Et là, on touche du doigt la question du progrès technique, qui fait que une ouvrière, par exemple celle qui est au tissage, elle surveille 17 machines à elle seule. Donc elle court, elle va de l'une à l'autre, etc. Elle bosse 8, 8 heures par jour. Et forcément, cette femme-là, c'est un travail hyper dur, hyper pénible. Sa vie, elle. Je travaille pour gagner de l'argent, pour mon indépendance, mais j'en profite pas. Hein. Bon, voilà, donc, euh, et elle, elle passe 8 heures euh, en Chine, ça sera 13 heures, hein, celles qui font les, les jeans. Est-ce qu'il y a besoin que, que tout le monde travaille autant de temps quoi, à des boulots parfaitement aliénants Et la, les, les gestes des femmes s'accommodent au, au rythme des machines. Hein. c'est c'est pas nouveau, hein, ça c'est la parcellisation des tâches. Quand, quand la machine n'est pas présente euh, physiquement, comme par exemple dans la confection, il n'y a pas, euh, pas d'énormes machines. Il hein. y, a, y, a y, y a des parties de. de qui ne sont encore pas entièrement automatisés, qui sont on va dire, mécanisés, parce que la machine à coudre est un rythme de machine. Hein. Mais on a parcellisé les tâches pour qu'elles euh, épousent un rythme de machine. Hein. Donc euh, elle fait ça toute la journée, ou bien euh, elle plie quand elles font les poches. Euh, Je n'ose pas imaginer, la. la la température qu'elle a constamment sur les mains, quoi ça me brûle. Quand elle, elle, elle prend son fer, elle plie, elle, elle colle, elle, pré, elle préforme. Hein, là. Mmh. Elle ne fait que ça. Donc là, on est dans un dispositif de type machinique et le geste euh, s'apparente à, à la machine. et Quand les femmes euh, n'interviennent pas par leur rejet dans les machines, c'est parce qu'elles sont en surveillance. Elles n'interviennent que quand la machine bug un peu. Hein. Les fils s'en mêlent, il faut réalimenter la machine et les tâches sont toujours asservies à une logique de type machinique.